Je m'appelle Meriadek, je suis le fondateur de d'Isob, qui est une marque de tonique et de ginger beer, bio et française. C'est une marque qui a deux ans. Et on est euh, donc producteur en, en Charente, on produit à côté de Cognac. Je voulais euh, euh, mettre un peu de mon âme dans des bouteilles. Je suis un passionné de gastronomie, de bonne bouffe et de belle quille. Et dans un gin tonic, euh, il y a 75% du cocktail qui est du tonic. Et donc autant qu'il soit vraiment très bon. Donc en fait, le tonic, c'est un soda à base de quinine. Donc le quinine, c'est un petit arbre qui pousse en Afrique ou en Amérique du Sud. Nous, dans nos tonics, il y a euh, du quinquina qui vient de Cayenne. Donc on fait hyper attention à comment on source nos produits. Et euh, il y a de l'orange amère et de la gentiane et évidemment un petit peu D'Isope qui donne le nom à notre marque. Euh, voilà, et donc tout est distillé à Grasse en Provence. Euh, donc on choisit des produits ultra naturels, au scalpel, on fait hyper attention à ce qu'on source. Euh, et donc ça se retrouve dans nos, dans nos recettes, on essaye d'avoir des choses qui soient quand même naturelles et bonnes évidemment. Aujourd'hui, nous on travaille principalement avec le café-hôtel-restaurant qui a été quand même très impacté pendant le Covid et du coup ça nous pousse un peu à nous réinventer, à nous dire qu'on ne fait pas forcément que du B2B, mais qu'on peut aussi aller sur du B2C. Donc là on a déjà trois pays à l'export et l'idée c'est de grossir. Voilà. L'idée, c'était de trouver le CRM qui était bien à la taille et avec les fonctionnalités qui étaient propres à mon business. Et en l'occurrence, j'ai deux de mes copains qui ont monté des brasseries et d'autres, une marque de site qui sont clients celle ci qui m'en ont dit du bien. Et puis après, je voulais un outil qui fasse deux choses principalement, à la fois la partie gestion client et donc l'historique qu'on peut avoir avec le client et évidemment la liaison avec la facturation. Et un autre truc qui m'a beaucoup aidé dans mon choix, c'est les intégrations avec donc, des API. avec donc Je donne un accès à mon expert comptable, euh, évidemment je suis euh, intégré à Stripe donc principalement euh, le fait que ça réponde à l'ensemble des fonctionnalités, que ça soit assez simple et puis après le côté aussi bon fit avec les équipes. Ce qui est, ce qui est très intéressant c'est que ça permet une structure de la euh, stratégie commerciale. On a plus de clairvoyance sur tout ce qui se fait donc euh, ouais, ça me fait gagner pas mal de temps. À la fois c'est intuitif et c'est quand même assez complet, c'est-à-dire que c'est pas simpliste. Je, je le recommande pour, des, pour des, des gens qui sont en B2B ou en B2C, euh, qui ont des structures euh, montantes. Celle-ci, c'est une boîte assez jeune, qui a grandi euh, aussi avec ses clients, et ça, mine de rien, c'est un bon truc, c'est que vous êtes assez à, à l'écoute de, des nouvelles fonctionnalités, etc.